Chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, c'est encore une fois un plaisir pour nous-mêmes, pour nous capables de porter un message de la parole de Dieu pour surtout une étude plutôt que un message. Jeudi, nous parlons de l'apôtre et nous parlons de, de toute une série d'études sur les apôtres. Et jeudi, nous parlons de l'apôtre euh, Jean. Jean, son apôtre, il a toujours dit que l'apôtre que Jésus aimait. Nous parlons un petit peu de Paul. Paul n'a pas un grand... Papa Paul, Paul et Jean. L'apôtre Jean n'a pas grand histoire à la Kairie, même avec l'apôtre Paul qui écrit plusieurs livres, même avec Simon aussi qui était fait en pile de travail avec Jésus-Christ. Mais Jean lui-même lit écrit, on sait, le livre, et écrit une série de livres. Le livre qui est plus important que Jean écrit, c'est l'Apocalypse, que côté tout le monde et, qui a fait études bibliques, eschatologiques, pas qu'à passer sur étude de l'Apocalypse. Nous-mêmes, dans nous plusieurs émissions, nous parlons déjà de étude de l'Apocalypse sans que nous pas été sur les détails, bien entendu, et nous gagnons pour nous retenir encore pour ne pas jamais étudier l'Apocalypse. Nous gagnons également pour nous étudier le livre de Daniel qui a un rapport avec eh, la fin des temps. Et puis nous gagnons pour nous étudier aussi D'autres livres aussi qui parlaient de la période de la fin des temps et pour nous-mêmes. Je dis à la sur l'apôtre de Jardin. Il y a 12 et apôtres. Et Jésus-Christ est choisi personnellement lorsqu'il était arrivé sur là Mais il est choisi également, 32 disciples. Et selon l'Église catholique, il y des évêques. Mais bon, ce n'est pas ça que nous venons parler aujourd'hui. D'abord, non, tous les 12 et apôtres de Jésus-Christ. yo le cite différemment selon les évangiles, et il y a quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais les trois premiers évangiles que eu les évangiles synoptiques, sauf l'évangile de Jean, que y retiré tiré comme l'évangile au part. mais les trois premiers évangiles, y eu, les évangiles synoptiques. Le nom des douze apôtres c'est l'apôtre Pierre, dit Simon-Pierre, on connaît bien l'histoire de Simon, on ne peut pas prêter ce livre, c'est le premier apôtre que Jésus-Christ a choisi. Et puis, après, il y a eu le nom de Pierre. C'est pour ça qu'il y eu le nom Simon et avec Simon-Pierre. Il y eu également Simon le Zelote. Et puis, nous avons André, frère de Pierre. frère de Pierre. Et, et puis, nous avons Jacques le majeur. Il y a toujours des sur nos selon une tradition hébraïque, hébreu, juif c'est parce qu'il y a toujours soit côté ressorti ou bien petite qui est choisi. et, et puis parce que nous sommes très commun du temps de Jésus-Christ, du temps et, que Jésus-Christ arrive dans la tradition juive. Et, par exemple, pour Jacques, il y aurait les, plusieurs mondes, Jésus aussi, Jésus que, plus, monde. Jacques. Même Jésus-Christ aussi, Jésus-Christ, c'est grand plus l'autre monde qui était Jésus-Christ, du temps de Jésus-Christ. Et donc c'est pour bon ça qu'il y a quand, by, et, Jésus-Christ, on dit nom aussi, Jésus-Christ, fils de l'homme, Jésus-Christ, fils de euh, le, le, le, le, le Joseph. Il y a pas Jésus-Christ plusieurs noms pour être capable de distinguer Jésus-Christ. Et puis nous avons Jean, frère de Jacques, et fils de Zébélé. Donc Zébélé lui-même il y a deux petites. Et tous les deux, Monsieur Sao, Jean et Jacques, ils ont toujours marché ensemble. Ils sont jamais et nous parlons histoire l'histoire de Jean et de Jacques également quand ils ont posé Jésus christ question il demande lui est-ce que nous allons dans, dans le royaume moins à droite ou même à gauche et Jésus -il, il faut lui parle Dieu va dire que pour la coupe des gens a dit que il faut passer par une série de de calamités avant que par exemple il héritier le royaume des cieux. Nous continuons pour nous dire que après Jacques et Jean nous avons Philippe et puis nous avons Barthélemy et non, ça, on n'a pas tellement cité la Bible parce qu'on n'a pas tellement. Et monsieur, je crois que c'est la disciples, il y a des apôtres qui ont des canaux travail pour Jésus-Christ, respecter ça, Jésus-Christ fait parce que pour a une histoire pour chaque. Peut-être qu'il pas écrit des livres qui fait qu'il n'y a pas beaucoup plus dans la Bible, mais monsieur, ça, il y a un travail important qui ont été fait également. C'est un Thomas, Donc, on est Thomas, même histoire de Thomas, c'est le même qui va découvrir que. Et Jésus-Christ est ressuscité et il a Marc de trou dans la et, et puis nous avons Matthieu, et puis nous avons Jacques le mineur, fils d'Alphée. On y a deux Jacques, et il y Jacques, Jacques, Jacques le majeur. C'est le même qui peut aimer. Dans, dans, dans, dans toutes douze disciples Jésus-Christ, il y a deux Jacques là-dedans. Jacques le majeur et Jacques le mineur. Jacques le mineur, est est le fils d'Alphée, et Jacques, fils de Zébélé, frère de Jacques. Et puis, nous avons un Jude, appelé aussi Tadé. Nous connaissons le livre de Jude jusqu'à la fin, le livre Et puis, Simon le Zélote. Nous avons deux Simons. Il y a Simon-Pierre et puis Simon le Zélote. Donc, nous déduisons que ça veut dire que c'est dans zone qu'on est ressorti, ou bien travail que des grandes frères, ou bien petite, et Et puis, nous allons rester un petit peu, je veux dire, là, et sur le disciple de Jean, le Jean, fils de Zébélé, frère de Jacques, et puis le disciple que Jésus-Christ aimait. Donc, euh, Jean lui-même, il fait partie des douze disciples de, de Jésus-Christ, hein. et donc, euh, yo monsieur écrit presque cinq livres, euh, l'évangile de Jean que nous tous connaît et puis nous gagnons le premier épître de Jean, le deuxième épître de Jean, et le troisième épître de Jean, et puis nous gagnons également le livre de l'Apocalypse que Jésus-Christ, par un songe, l'apôtre Jean, te dire que il va faire ce ça a passé, ça qui est passé, ça va, passer, et, ça va passer, ça, pour arriver et puis ça gué pour passer dans l'avenir. Donc, et, et, bon, il y a des discussions qui fait que vous connaissez qui est-ce qui est écrit ces deux livres, qui est-ce qui est pas écrit, mais en attendant, on connaît que Jean lui-même lui écrit les trois épîtres et que l'évangile de Jean, ça fait quatre, et puis l'Apocalypse, ça fait cinq livres, que Jean lui-même lui, -même lui a écrit. Et Jean, il fait apprendre que Monsieur a participé à plusieurs et, et, miracles de Jésus-Christ, parce qu'il était toujours à côté de Jésus-Christ, il était toujours participé à des miracles que Jésus-Christ a fait, et il était toujours, bon, tout, tout Jésus-Christ, et puis Jésus-Christ est aimé aussi, c'est pour ça que la, nous parlions, disons, que le, le, le, la porte que Jésus aimait, je ne sais pas pour ça, mais Jean lui-même, son porte et que Jésus-Christ est vraiment. Et plus que les autres apôtres, peut-être qu'il y a un amour très fidèle envers Jean. Euh, Donc, euh, chaque monsieur, c'est et disciple qui gain, et ça nous a donné au métier par. Bon, le, dans le temps, pas qu'il informaticien, pas de, euh, pas de bien, ingénieur, pas de y ouais, mais l'un qui a fait gagné, le travail pour être capable de vivre. Donc, on a que euh, Jésus-Christ lui-même, il s'est levé avec papa. Papa, c'était et disons et, et bénisse que tu es et, et puis et, Pierre lui-même c'était Pierre c'est c'est pêcheur mais c'est pas lui-même seulement Jean et Jacques les deux frères Jean et Jacques c'est pécheur pêcheurs qui étaient également il faut se faire abandonner filéaux pour être capable de venir des pêcheurs d'hommes comme l'apôtre Pierre et puis et, il y le monsieur le fils du, du tonnerre aussi parce que monsieur était très, et, et, et, et, a, a, très vivifiant, très vigilant. Donc c'est pour ça qu'il y a le grand de le nom Tino, le fils du tonnerre. Et puis il y accompagné Jésus-Christ dans Matthieu 9 verset 2, et, et, et, et ça aussi dans Luc 9 verset 28 dans, sur la montagne de la transfiguration. Nous avons histoire l'histoire ça assez bien, donc eh, sur la montagne de la transfiguration, j'ai eh, l'apôtre Jean et l'apôtre Jacques étaient accompagnés, Jésus-Christ, nous avons qui qui s'aventait dit Comme nous connaissons l'histoire bien, eh, l'histoire de la montagne de la transfiguration, côté eh, Jésus-Christ, prend trois disciples et il est accompagné. Lui. Il s'est toujours marché avec disciples disciple, l'apôtre Pierre, et la protégeant et, la pro et son frère Jacques, fils de Zébédé, les deux fils de Zébédé. Et Pierre lui-même, lorsque il était arrivé, il se senti tellement bien sur la montagne des et de la transfiguration, et Pierre dit qu'il s'est trois temples, une pour Jésus-Christ, une pour Moïse et l'autre là pour Élie. Et puis, et il y a là, en un autre moment, une grande lumière qui est entrée. Qui transfiguré et, et sur Jésus-Christ, et puis qu'on est là, et que Jésus-Christ a commencé à poser la question, et Monsieur Tépier, puis Jésus-Christ a dit, « Il n'y a pas de paix. père et puis qu'on est là, il y a posé la question, qu'il a aidé après tout, etc., Nous connaissons l'histoire parfaitement bien que nous nous joignons dans Matthieu, chapitre 9, verset 2, et puis nous avons mm. également dans Luc, chapitre 9, verset 28. Et, il y a un autre miracle encore qui était accompagné de Jésus-Christ, on a parlé de Jean, et fils de Bélé, et toujours avec l'Acaï Simon-Pierre, nous le dans Marc, chapitre 1, verset 29, il était guéri et maman Simon-Pierre qui était malade, et puis il était aussi guéri la fille de Jair, chef de la synagogue, qui était également malade, vous voyez, que M. Sao malgré que tu chef de chef synagogue il prêché l'évangile, mais il aussi marqué de foi pour être capable d'accomplir ces deux miracles. Jésus-Christ est fait, miracle s'appelle. Et, et puis nous connaissons l'autre histoire encore que Jean lui-même fait, que y des magiciens, nous joignons ça dans Marc 9, verset 38, magicien qui a opéré des miracles au nom de Jésus-Christ, et, et Jean lui-même t'a posé aux questions. Parce que eh, qui nous fait, qui doit nous pour, la, pour et, et opérer des miracles au nom de Jésus-Christ? Et puis, j'en ai même été lagué aux malédictions sur mon Jacques et Jean, fils de Zébédé, et puis Maman, était y en pile également. Et Maman, était poussé a poser Jésus-Christ question. Et nous jouons ça dans Marc chapitre 10, verset 35 jusqu'à 45 jusqu'à ce que je déposais Jésus-Christ Christian te dit nous t'aimons, et lorsque on parle de gloire Jésus-Christ nous a et moi-même à droite tout et puis frère Nanjac à gauche et Jésus-Christ et dit que nous nous nous gain deux conditions pour de faire c'est boire la coupe avec moi et puis baptiser du baptême que je dois être baptisé et puis, Jésus-Christ, dit mais et après qu'on y a, a avec moi vraiment, mais ce n'est pas le même qui a décidé, seul le Père qui a décidé qui est ce monde qui a accompagné moi. Le même ça pas au contraire. Et puis, le disciple, il est Jean-Jacques et Jean, parce que le monsieur dit que n'a pas dû poser Jésus-Christ aux gens deux questions. Ça. Et puis, Jean aussi, c'est là qu'il s'est toujours aimé poser Jésus-Christ des questions. C'est lui-même qui était dans Marc euh, chapitre 13, verset 3, et sur le mont des Oliviers. Et puis, euh, il s'est posé la question à Jésus-Christ Jean, qui est par exemple Jésus-Christ après tout, qui sera le signe de l'avènement, etc. Parmi les livres que Jean a écrit, c'est l'évangile de Jean, il y a quand même deux histoires que, qui concernent les gens, que l'Épatée a écrit. Il n'y a, a pas sorti dans le livre de l'Évangile de Jean. C'est la guérison de la fille de, Jean, hier, de la du prêtre de la synagogue. Et puis également l'histoire du mot eh, des Oliviers qui parle, pas retranscrit dans le livre, Là, bien qu'il y ait sorti dans les trois évangiles synoptiques, Matthieu et Marc-Luc. Et c'est peut-être ça, aucun doute, je dis, peut-être ce n'est pas Jean lui-même, parce que y a un autre Jean qui a écrit, l'Évangile de Jean. Mais alors, sauf que nous connaissons selon les exégètes on connaît que c'est Jean quand même qui a écrit ça. Et après dans les années 94 Jean lui-même c'était un roi romain qui était monsieur je crois que c'était Flavius Titus c'est sûrement ça que on connais Monsieur, monsieur a été l'évangile et puis qu'on y a comme la répression des chrétiens, il était prend Jean vous voyez, monsieur, aller. Mais le premier ne, qui était victime de cette répression euh, de, de, des Romains, c'était Jacques lui-même, nous connaissons, Jacques, lui-même, le secrétaire passé déjà, quand il été décapité, Jacques. Il m'a fait une songer, mais il a pris tout l'insolite. Et puis, Jean lui-même, il était exilé, monsieur, sur l'île de Patmos. Et l'île de Patmos, c'est à côté de Rome que mais à côté de l'Italie, d'aujourd'hui. Et puis l'île de Basson, c'est une île grecque, son île, une Patmos, une île de 34 km, et pas grand, il y a à peine 2800 habitants là la donne, mais très isolée parce qu'il n'y a pas de grand pile de monde. Et puis, c'était Tena Freddy, et puis, c'est là encore que pendant que M. Santini isolé, Jésus-Christ venait et les venait et chez ben, son chat. Et puis, les, banous, les dernières révélations de Jésus-Christ sur l'île de Patmos, c'est le livre de l'Apocalypse, ou bien le livre de la révélation, la révélation que Jésus-Christ Bannou, pour le connaître, qui, Jean, le monde pour allier dans l'avenir, pour ne pas dire que nous pas de connaître parce que l'histoire ça a plusieurs pasteurs, plusieurs évangélistes, plusieurs étudiants de la Bible, à banou et l'histoire de euh, l'avenir, du retour de Jésus-Christ, comment il parle, ouais bagaille. Donc, j'en ai même comme dans mon sort d'eau, et une fois que M. était fini il le livre là, et puis, je crois que c'est l'autre, quand même, que tu, tu, Flavius est mort en 96, et puis, il y a l'autre a qui vient permettre que M. retourne et sur le continent, et puis, qu'on est là, bon, M. continue à prêcher l'évangile, et M. fait encore des disciples jusqu'à ce que M. mourra, donc, nous pouvons pas. De qui façon, mais surtout par le bâtir, parce que tout M. Sao connaît exactement, et Bible par révélé nous et comment la photo a été finie, mais il fait connaître que M. qui était après que le défi un songe, une révélation de Jésus-Christ sur le bâtiment, il était retourné vivre encore avec ses disciples dans la Palestine, côté que il a continué et fait travailler, peut-être il vit mourir. Mais ça que nous, sur un certain Jacques lui-même, son frère, et toujours fils de Zébélé, -même, et même il était mourir en matière, peut-être Jean aussi était mourir en matière, et puis il était enterré et là, payé. Donc voilà, c'est l'histoire de Jean, par exemple, un, un disciple qui finit, finit et bien, ils est ont mourir en matière, c'était la destinée des premiers chrétiens, des évangélistes, des apôtres et des disciples de Jésus-Christ. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'histoire de Jean. et Après, nous rien pour entrer eh, profondément dans le livre de Jean, pour nous parler exactement qui ça les parle. Mais c'était, je veux dire, c'était pour nous parler un petit peu de la vie de, de Jean, comment on vivre qui m'étient, les relations liées avec Jésus-Christ, le miracle qu'il de accompagné Jésus-Christ. Et Jean fait un petit miracles aussi, une fois que Jésus-Christ est fini de monter au ciel après l'an 33. Et puis, j'en ai même, et avec et, la force spirituelle que j'ai c'est qu'on accomplit des miracles aussi un petit peu partout, et à Jérusalem, à, dans la Palestine, et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, comme Jésus-Christ est mandé pour être capable d'aller prêcher partout le monde et l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile. Mesdames et messieurs, c'est là que nous avons campé avec l'émission de Et puis, comme nous l'avons dit, nous, nous avons promis tout pour étudier d'autres vies, encore d'autres apôtres, d'autres disciples, et puis également entrer profondément dans chaque évangile, dans chaque livre que y a écrit. Donc, parcours très long et difficile, donc nous demandons pour capable capables de rester avec nous, sur les mail, et les gens de l'histoire. Si vous voulez nous continuer pour vous, intéressez-nous, ben, un petit pouce bleu et puis faites un commentaire sur l'histoire. Si il y a une question, par comprendre, nous poser nos questions, et puis nous sommes capable d'intervenir. Montrez-nous qu'on est intéressé, c'est de vrais étudiants de la Bible, que ça intéresse. Merci à tous et à la prochaine.